Recherche de fuite dans les, H... dans les HLM, l'immeuble d'HLM. Ça, a à peu près 150 mètres de réseau. Fuite localisée exactement ici. On va empêcher les gens de se garer. Et avec succès. Et dans toute la France. Sur réseau enterré, apparent, voiture, piscine, etc.